Je voulais juste vous prendre avant que la vidéo commence pour vous parler vite fait de Ambrasia. C'est un serveur PvP faction modé en 1.7. Ils m'ont contacté, ils voulaient que je vous présente vite fait le serveur, mais j'avais pas vraiment le temps et j'avais pas vraiment envie de vous euh, foutre une grosse présentation. Donc je vais faire vite fait avec une minute pour vous expliquer le serveur et espérer vous le vendre. Le serveur ouvre le 20 août. Donc si quelque chose que je vais dire suivant vous plaît ou quoi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous voyez le trailer qui déroule en même temps. Donc il euh, y a un système de classe unique, il y a aussi des farm Founders, des Spectres pour trouver des Skybase, il y a vraiment des ajouts pour trouver le, pour les pillages et des trucs comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a aussi de nombreux ajouts comme la dynamique, les c des armes légendaires, des distributeurs à la Fortnite, donc comme des machines à potions, des trucs comme ça, par exemple. Il y a des nouveaux mobs donc la chèvre, euh, le minotaure et le centaure. Il y a aussi euh, plein de trucs comme des bottes d'exploration, des kites et des récompenses journalières. Et bien sûr, tout est achetable en jeu. Donc si tout ça vous fait plaisir, les amis, allez jeter un coup d'œil au serveur qui ouvre le 20 août. N'oubliez pas que cette vidéo-là a été euh, sponsorisée. Vous pouvez voir dans le coin de la vidéo comme quoi que la vidéo a été sponsorisée. Je vous laisse sur la vidéo. bisous bisous What's up gens de l'internet, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui pour le vidéo de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, j'ai mis une vidéo très, très très très très très content de faire cette vidéo là Parce que nous avons trouvé le cœur de la Haribo, donc on se promenait au Zappé tranquillement comme ça Un de mes potes a eu euh, la brillante idée de regarder dans les claims de la... Euh, comment il s'appelle euh, De la... Euh, Haribo et magnifiquement, ils ont trouvé le cœur. Je vous laisse regarder qu'est-ce qui se passe par la suite. Mais pour cette vidéo c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne parce que on est rendu premier au classement avec une grosse avance. Vous allez voir à la fin combien on a d'avance. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez laisser un pouce bleu sur cette vidéo-là. Mais aussi, allez voir la chaîne de mon ami Onyx Freeze. Il fait euh, beaucoup de vidéos en ce moment. Il a eu son grade partenaire hier euh, sur, euh, sur le serveur. Donc il est plutôt content. Il va, il va vous charbonner plein de vidéos et tout. Donc. Euh... Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour là-dessus. Et puis, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous aime. C'est Tycans. Let's, let's go, on vise les 300 pouces bleus. Ciao, ciao. Eh, hey. hey, par contre, est-ce que est-ce que, est que je pourrais péter le dernier creeper comme ça on voit mon pseudo Parce que c'est moi qui, <rire> qui rentre ouais, dans le si c'est on s'en fout, on vrai. S'en euh... Pomme d'or... Certes tu mets tous les creepers mais à chaque fois c'est... On se fait quand même chier pour rentrer dans le creeper. Là c'est pour une fois que c'est toi, c'est cool. Non la rigobo c'est toi. la Plus c'est moi, la Ribou c'est moi. La Google plus c'est pas toi. Ah ouais mais la Google plus ouais mais je parlais de l'ancienne, je pensais que tu parlais de l'ancienne, ok ouais ouais. Euh, c'est à qui je mets TP Gamer, gamer. TP toi moi il compte Allez c'est moi, c'est mon beat Allez fais péter, on veut voir. Mais Nathan, je veux tu su ma bite ça, je regarde, Bah un allez, t'es es moi cool. Non, c'est pas cool. Mais c'est points 92 points <rire> C'est les gars On va pas passer de... un break, là, il Ouais, ouais, Bah ouais, euh, t'imagines, mec, c'est la Haribo 91 points C'est chef info Mais ils ont pas pensé, en fait, que l'autre côté de la bedrock, on pouvait use-buck crash-co, en fait je comprends, ouais, que, je comprends ce que tu viens de dire, je... c'est trop de bedrock, mais... en fait... Là, ils ont déjà perdu 800 points 1000 points Non Si Oh le truc de ouf C'est les premiers oh, Non c'est les deuxièmes. Ah, c'est nous les premiers, nous les premiers mais... quoi. Ah ouais. Oh. Bah je sais pas, ça fait longtemps, je sais pas quoi. Je vais essayer de récupérer de la Space Option un peu parce ouais, que ouais, voilà mais quoi. Ouais ouais mec, y'a que de la Space Option tout tout tout en fait. Eh, y'a trois couches de, de Space Option quand quand là. Tu me dis quand je fais péter hein. Okay. Ah, bon, <gasps> mais quelqu'un tu... eh, Bah l'épée ont disparu non, là est bon, par bon, exemple. gamer là, Gamer là, c'est bon. Gamer tout ouais, là. Trade. Slash trade. Proto. Moi j'ai 33 creeps là, je fais péter mes 33, fait péter les autres et après, comme ça, vu que c'est toujours moi On qui dépense les creeps. Euh... J'en ai pas prêt. moi, j'en ai très. N'empêche, avoue, c'est un, un génie de rentrer par là. Ouais, je bah en laisser. fait, ils sont un peu cons en fait. Quand ils y pensent, ils sont un ouais. peu stupides parce que le côté c'est la, la, la de partie de au staff de donc de tu peux quand même crash co, tu vois. Et en fait, vu qu'il y a aucun endroit pour se TP, quand tu TP ton pote, ça le TP direct dans le cœur, C'est vraiment pas. C'est pas con du tout ce que t'as pensé, tu veux ah, je dire, t'étais ingénieur de ouf. Viens, c'est mon dernier ça. J'en prends 30 Mais après. Peut-être tu sais que... péter vos creeps ensuite je continuerai ouais, je à péter les, les miens. Les miens. Ouais, je, je kiffe trouver des solutions pour piller des, des cœurs, c'est ça que je. Enfin, des, des, des bases, des cœurs Mais c'était pas. Un... En vrai, quand on y pense, c'était pas con du tout en fait leur cœur dans la paix. Oui, c'est quand il réfléchit, mais alors, il faut qu'il mette au mais plein milieu de la paix en fait. Je sais pas si on peut pas passer par en dessous pour euh, non. casser des blocs par en dessous où y, a de non, non, non, non, y a de la bedrock toute la y Y'a de la bedrock toute la nuit Ouais. Il me reste Donc ça veut dire que s'ils auraient mis leur cœur au milieu, mec, ils auraient été vraiment enfin, compliqués à piller avec des creep aquatiques. J'en ai encore un. J'en ai plus. Vas-y proto gamer à toi. Ouais c'est à moi, c'est à Clip. moi. Vas-y bah moi j'en ai pas en fait. On est passé les 30 000 points, on a passé les 30 000 points. Je veux juste acheter un dernier creeper. Ils ont passé les 19 000 points. 30 000, on a 30 000. ça c'est rentable de ouf, j'ai jamais fait un pillage autant rentable dans aucune des saisons. Personne n'a cramé pour l'instant, y'a personne de leur pack de co pour l'instant c'est bon. Ouais t'inquiète, je suis en train de Vas-y en attendant, j'ai tes j'achète. Vas-y vas-y. Euh non j'en ai qu'un moi, je le garde juste pour fêter le dernier en fait. Comme ça. Par contre hey, vous vous écartez bien pour que je prenne le, le, le, le, le dernier point Parce que euh, moi j'ai jamais eu le truc euh, Si il tu veux vraiment coupé. que les gens ils râlent dans le chat tu fais icons ou Onyx et c'est bon <rire> Vu que nous on est c'est un peu entre guillemets euh, Ça va râler les gens ils vont dire what the fuck? Et tout. Là les gens ils savent pas que ça se passe en ce moment là Bah non Ça fait qu'il est drôle On est juste nous ils vont faire ça Est-ce est que, que euh, Onyx et Proto Vous pouvez aller voir avec compte, là Parce que je vois plus Enfin attendez vous, pouvez, vous Là voilà les gars Vous pouvez voir on voilà, comme ça, Moi je peux vous voir Vous pouvez voir là On aux apprises, est au Euh Vas-y c'est moi qui paye Vas-y vas-y J'en ai encore 13 Tu peux attendre un peu si tu veux Vas-y T'en avais pas deux stacks Ouais mais je prends 32 à la fois gros T'es con Imagine ils se connectent Et je perds 67 creepers contre eux Je veux pas Mec On a déjà pris Plus de 6000 points mais en fait on va avoir plus de 7000 points, euh, mais quelque chose c'était de la peu Je te l'avais dit Ah j'ai envie On a 33000 points les gars Euh... Désolé y'a un gars a il veut me y donner y 15 a... creepers mais il en fait, fait, fait j'ai dit attends il y a du space ou de la mété dans leur cœur. Non ça me surprendrait Oh Là je... en vrai est... les serveurs genre... Non il, il est éteint, il, il, est, éteint il est éteint parce qu'on l'a cassé Il est pas éteint sinon Quand ah, dès qu'il oui. se fait attaquer il est éteint Mais tu sais, les admins ils m'ont dit un truc genre ils voulaient faire un truc au début de version si tu mets du space, as plus, tu récoltes, la barre elle va plus vite, tu récoltes plus de points et tout. Mais en vrai, moi je, je trouverais que ça serait une bonne idée, tu sais pourquoi Parce que c'est pas tout le monde, monde qui utiliserait leur space pour faire des, euh, ouais, des ouais, stuff, ouais. ils l'utiliseraient pour faire euh, générer plus de points. Donc le space à 10 000 le space, ça serait utile de ouf, tu vois. Euh... Non, non, non, il se encore plus cher le space du coup. Le space plus il monterait à plus, plus cher et tous les trucs de space, les items space, tout deviendrait plus rentable. Dans le sens que si tu veux de crafter un plastron, ça te coûterait plus de PB, plus de trucs comme ça, tu vois. Donc en vrai ça changerait toute l'économie du serveur, et moi je trouve que ça serait une bonne chose en fait. Parce que c'est toujours là, la même chose. Ce qui serait bien aussi, ce serait qu'il y ait des améliorations pour le cœur. On puisse mettre des améliorations. Ah ça, ça ouais, c'est vrai. Bien. Ouais j'avoue. Ou que quand le cœur est une base de points, il est des trucs, des, des, des, soit plus joli, et il soit ouais, différent il des, des autres cœurs. Ouais, et et il sera plus stylé, ouais. Il est différent buf, des, des scrap, autres des des comme ça. Bon après ça arrivera peut-être pour les prochaines et ouais, rajouter des, plus de trucs comme les boucliers, genre un endroit pour rajouter des boucliers, des ajouts, des trucs comme ça, tu parles Tant, ouais. Tu tu pourrais avoir la ligne de points et tu pourrais avoir aussi une, une, une lignée de trucs pour... Euh... Genre, ouais, il voilà. faut, faut plus de crit pour le péter ou un truc comme ça, ouais. tu vois. Mais ça coûterait ouais, une méga ouais, charge, ouais, genre 100 000, 000 tu vois, un peu, peu comme, comme Allez, le skill... Euh... Pour éviter de prendre le, le oh, dernier... T'imagines, mec, un cœur solidisé 3 Ouais. ouais mais toi, Proto, Proto, mets-toi là où il y a Oli, s'il te plaît, pour éviter de prendre les points. Ouais, ça lag. Oh, Oh, ça lag, mec. Le serveur veut pas qu'on le pille, le serveur veut pas qu'on le pille. Le serveur protège Fankosi, c'est de l'abus du serveur. Oh, mais non, c'est Snizak. Le mec tout à l'heure m'a MP pour me dire qu'il avait un pillage. Onyx, on Onyx, mets-toi là où il y a proto s'il te plaît pour éviter de prendre les points. Mais mec, t'as 10 km contrairement à moi qui a fait Donc là il en reste plus, 7 C'est bon, t'es ok. Merde, j'ai des creepers, j'ai des creepers avec ton dos. Vas-y, je m'arrête ça moi. Onyx, bouge-toi, il veut l'avoir, laisse lui. Ouais, ouais, vas-y. Voilà, moi j'ai plus de creepers. Attends, attends, moi, je attends. Vas-y, moi j'en ai un, de... un. Je veux. voir le truc le... ah, si fais... Un Boum Bien les gars pas. Pas trop Et là, c'est parti Bon, au moins là, j'ai payé une vingtaine de cutters hein. ça, ça va, va. ça va Et... GG les amis GL Mais je à vous les gars Bonne chance Je leur dis tous bonne chance parce que là mec 36 000 points MG. Il y a encore 14 000 points quand même, hein! Donc, s'ils se reposent un coeur, ils nous pillent ou quoi, et ils sont encore bien, les gars! Hein. Il y a 22 000 ouais, points, je pense! Ils ont perdu combien de points du coup? Environ 20, euh, 20 mais mais 000 points! Ils sont quand même les premiers, mec! Les deux ouais, non, mais est je te bien. promets, ils reposent un coeur, je le retrouve, hein! Je m'en fous! <rire> <rire>